C'est le médicace à ceux qui font chier les gens parce qu'ils se font chier et qu'ils peuvent pas se faire chier sans faire chier les gens qui se font pas chier ou c'est quand je chie déjà hein C'est le why dans le casque, la dans le pif, mal dans les basques, die dans le pitch, galer dans les dents, d'oser galer dans la pipe Comme on dans les tombes, du laiton, dans les tripes délinquants, dis le flic, dis le don, dis le dis les temps que dis les temps, dis le fixe Tant que tu décantes, capte plus rien, tu sais quand tu décampes ou pas quand tu reviens, lâcher de guidon, main en l'air Voilà, waki pain, quoi que quoi qui paye, bah voilà ou quoi on n'accepte pas Tu vois que ça pue la merde Crois que c'est plus la tienne Crois que t'as plus la gerbe ou plus la même Et que tu la gères à rouler des streets Sans but rouler des sticks Sans but les les Nix sans but la les Que nix sans but va te faire Va te faire tout tu vas te faire si tu Va te faire un musée, lusé. Va te faire un shoot, mais tu vas pas te faire accuser. Spaou, fax dans les chicobaïs, cas sans les bye Sans les dix, sans les tics ou les tickets, le son le dilua sans décoller. Les dictats, et tic tac. Et le temps se casse et file, on s'atrophie comme ça. Des fils, ils Qu'est-ce ta tu tapes le constat. Mais fuis, on se marie ici. Se starifie, on starifie. Se rarifie, on scarifie. On arrivé on scarifie. On est pourri par les flics vomi par les gens tout nous paraît barrennique Puisqu'on prend par les chambres laissé. t'es gavanes sur le tec Où on peut laisser, laisse-les Tu doutes, t'es resté entre les goûts t'es resté La marque du vélo par des man Pédale Lovemann Pédale père par les pédales, festif ou Ça relève du choix de vie, du sanitaire mais pas du pénal Alors va te faire quoi Va te faire d'où tu vas te faire juste Tu sais pas te faire, écoute, on me demande pas de faire plus Va te faire un foot, va te faire un musée, et Va te faire un shoot mais tu vas pas te faire accusé Va te faire d'où tu vas Tu vas pas te faire accuser